Mais si exemple, j'ai un webinaire Ubuntu, puis là je suis là avec Ubuntu puis avec François puis c'est génial, ça m'inspire. Puis après ça, j'ai un super rendez-vous. Après ça, il faut que je fasse quelque chose. Après ça, j'arrive à la maison. Après ça, il faut que m'entraîner. Après ça, il faut que je fasse quelque chose, que chose jusqu'à temps que je me couche, là, de voir des enfants puis tout ça. Demain matin, je voudrais aller monter montagne parce que faut vraiment que je sois en super forme. Pis après ça, je sais pas quoi faire dans ma vie, je sais pas quelle décision prendre dans ma vie. Ah, moi, je suis toujours toujours la tentation, mais moi c'est les chocolats, moi c'est les chiens, ah, Je sais pas si la bonne place dans la les... vie. Il y a plus de place. Il y a plus de place. Et saturation au, compte, au quotidien. Vous êtes devenu un être qui sature qui est toujours en saturation. Pis là tu fais comme « Oh mais là, pourquoi je suis toujours en train de saturer Je sais pas ce qui est en train de se passer !»« Faudrait que je m'entraîne, faudrait que je prenne des breuvages animatoires comme François, faudrait que je prenne des deux froides aussi comme François, j'aimerais ça faire une retraite focus avec François, j'aimerais ça... » Et là tu fais « Tchuuuuut... »« Job » c'est juste ça là, c'est ça, ça. Juste ça là, je sais pas si tu le vois là.